bonjour à tous euh, alors déjà je rétablis un petit truc je ne suis pas professeur ah. mais voilà je, je le dis euh, alors je vais partager tout de suite mon écran est-ce que c'est bon oui, très bien et donc effectivement euh, je vais vous parler d'un d'un article qui est sorti euh, à l'automne dans Circulation, qui est un article des Anglais où, en gros, c'est l'overview de leur centre sur les 20 dernières années. Et donc, ils ont pris l'angle d'attaque de la précocité du diagnostic et des modifications de, des modalités diagnostiques au cours du temps dans leur centre. Donc, euh, le principe, c'était de dire qu'il bah, y a quand même eu des grosses choses qui ont changé dans le diagnostic euh, au cours des 20 dernières années avec euh, l'avènement de la scintillie au biphosphonate et qu'il euh, y a eu aussi une, euh, quand même de, beaucoup d'articles, beaucoup de, euh, de, de connaissances qui ont été échangées au cours de ces 20 dernières années et donc euh, globalement, la population cardiologique est beaucoup plus au fait, ou en tout cas a été franchement mieux informée euh, au cours de ces 20 dernières années qu'au cours des 20 précédentes. Et donc, euh, en Angleterre, ils ont un struc une structure de centre de référence qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a un seul centre et euh, qui centralise un petit peu tout, et en particulier, euh, même si ce pas une obligation stricto sensu pour les patients de passer dans ce centre-là, c'est le seul centre qui est euh, habilité à euh, rentrer, par exemple, des patients dans les essais cliniques sur les euh, thérapies, euh, thérapies anti-amyloïdes spécifiques, en sachant que pour le moment, en Angleterre, ils n'ont pas ces euh, thérapies remboursées. Et donc, en gros, si vous êtes un patient atteint d'une amylose à transthyrétine en Angleterre, vous êtes euh, au Royaume-Uni, euh, vous êtes un peu obligé de passer par chez eux pour... Euh, euh, avoir une, un possible accès au traitement anti amyloïde Et donc, ils ont quand même une, euh, une vraie force de frappe là-dessus et euh, ils centralisent euh, quasiment l'ensemble des patients euh, du pays. Et donc, le principe, c'était de faire une analyse observationnelle rétrospective de, des cohortes qu'ils ont suivies, et donc sur la, les deux dernières décades de 2002 à euh, 2021, donc ça fait 19 ans de, de recul. Donc, vous voyez, ils ont screené quasiment 3000 patients et euh, sur ces 3000 patients suspects d'avoir une amylose à transthyrétine, il y en a euh, quasiment 2000 qui ont eu une amylose à transthyrétine confirmée. Et donc, ils ont fait des tranches de 5 ans d'analyse avec euh, <rire> quelques questions euh, qu'ils ont essayé qu d'adresser. Alors, ils ont essayé d'adresser on, la question du Diflunisal, qui est le, le seul médicament qui est un peu. Euh, accessibles chez eux, ils ont essayé de regarder s'il y avait des euh, différences entre les wild types et les héréditaires, et puis de regarder un petit peu euh, les résultats sous le prisme de l'âge et des comorbidités. Alors, la première chose, c'est qu'il euh, y a euh, manifestement une augmentation importante du nombre de cas autour, au, au cours du temps, et donc ça c'est quelque chose qu'on qu connaît aussi de, de notre côté. Euh, on voit de plus en plus de malades et de plus en plus de malades sont euh, référés dans les centres experts et donc vous voyez euh, de 2002 à 2006, ils avaient euh, une petite centaine de malades et puis euh, ils en arrivent euh, sur la, la dernière décade avec euh, quasiment euh, 3000 malades adressés, donc vraiment une, une, une énorme augmentation euh, du nombre de malades euh, référés et quand on regarde le, les circuits de référencement vous voyez dans les, dans les camemberts en dessous que en fait, le, le référencement se fait de plus en plus sur des filières cardiologiques hein, qui, qui, sont, qui, étaient, qui correspondaient à la moitié du, des référencements à peu près qui maintenant euh, correspond à quasiment les trois quarts des référencements euh, dans leur centre. Et après, en termes de patients chez qui le, le diagnostic est confirmé, infirmé ou exclu, vous voyez que finalement, on reste sur des proportions qui restent à peu près similaires. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, le nombre de patients euh, qui sont adressés pour une suspicion, ils se retrouvent avec à, à peu près les mêmes proportions de patients confirmés à la fin. Alors, sur le, euh, le, le pathway, les, les voies de référencement, ce qui est, un, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, l'intérêt que prend petit à petit euh, les euh, examens d'imagerie multimodalité. C'est-à-dire que sur la, la première période de 2002 à 2006, l'essentiel des patients a été euh, référé euh, soit pour une échographie pathologique, soit pour une association euh, avec une polyneuropathie. Et puis, petit à petit, on voit arriver et se développer euh, les patients qui ont eu une imagerie multimodalité, c'est-à-dire... Euh, euh, une IRM qui retrouve euh, un pattern évocateur d'amylose, ou euh, une scintille DPD, euh, une scintille au biphosphonate positive. Euh, et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter avec, avec le temps. Et on voit qu'il n'y euh, a pas que les cardiologues qui sont au fait euh, de cette amylose à transthyrétine, ce qu'on voit aussi que euh, les anatomopathologistes commencent à, à référer aussi les patients euh, sur, euh, sur des biopsies qui sont positives de manière incidentelle, enfin de manière accidentelle pour pour de l'amylose, qui n'ont pas été réalisées pour ça. Vous voyez vraiment autant le alors l'échographie reste toujours numériquement très importante parce que il faut mettre ça en parallèle au nombre de patients qui qui sont référés qui est de plus en plus important, mais on voit vraiment que petit à petit l'exploration par imagerie multimodalité des patients qui ont des symptômes cardiologiques qui en train de prendre une place de plus en plus importante. Alors, euh, le message suivant, euh, c'est que le, cette augmentation euh, du nombre de malades, elle se fait essentiellement sur une, une explosion du nombre de cas d'ATTR sauvage. Et donc, euh, on retrouve, alors il y, a, il y a une petite augmentation du nombre de cas euh, d'ATTR mutés, et vous voyez les les mutations qu'on retrouve au Royaume-Uni, c'est des mutations classiques, les, euh, les, euh, les T80A, donc les anciens T60A, euh, qui sont vraiment spécifiques au Royaume-Uni, et puis les Afro-Américains, les, Afro les VAL-122-ILE. Donc ça, c'est les, les mutations qui sont prévalentes là-bas, mais euh, vous voyez surtout que le, la proportion d'amylose sauvage Augmente de manière plus importante que la proportion d'amylose héréditaire euh, euh, diagnostiquée. Donc, on est vraiment sur, euh, alors, euh, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire pandémie, mais euh, une, euh, une augmentation très, très importante du nombre euh, d'ATTR euh, sauvage. Donc, c'est vraiment ça qui fait le, qui fait le recrutement à l'heure actuelle. Alors, quand on regarde un petit peu comment les choses évoluent, alors, on va revoir euh, chacune de ces lignes euh, une par une. Non, enfin, je. On va, on, va, on, va, on va essayer de, euh, de synthétiser les choses. On se rend compte d'une chose, hein, c'est que les patients sont vus probablement de plus en plus tôt dans l'évolution de la maladie, mais euh, comme il y a une augmentation du nombre d'ATTR-WALTA, l'âge moyen des patients augmente avec le temps. Donc, vous voyez, entre 2002 et 2006, c'est des patients qui avaient un âge moyen de 67 ans, et puis on arrive petit à petit, un âge moyen de 76 ans, donc, les patients, ils ont pris 9 ans euh, d'âge moyen euh, entre 2002-2006 et 2007-2017-2021, euh, et on pourrait croire qu'ils sont euh, plus graves avec le temps, mais ce n'est pas le cas, et euh, quand on regarde le euh, score NAC, donc vous savez, le score qui se fait à partir des biomarqueurs euh, du débit de filtration glomérulaire et du NT-proBNP, on se rend compte que la proportion de malades qui est en stade 1 euh, NAC augmente avec le temps et représente maintenant plus de la moitié des malades. Donc, euh, euh, de plus en plus de Walta diagnostiqués, des patients qui sont diagnostiqués donc avec un âge moyen de plus en plus important, mais qui sont probablement diagnostiqués à un stade plus précoce de la maladie, donc probablement avec une meilleure connaissance euh, de la communauté cardiologique et une meilleure reconnaissance des, euh, des atteintes précoces. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi sur les épaisseurs septales qui sont mesurées à l'échocardiographie. Et donc là, vous voyez l'épaisseur le, le, septale sur le, le graphique de gauche qui part de 18 mm pour arriver à un peu, moins de, à un peu plus de 16 mm. Et donc vraiment, il y a une, y a une baisse de l'épaisseur pariétale au cours du temps chez les patients qui sont diagnostiqués, avec une amélioration aussi de la fraction d'éjection. Euh, c'est des patients qui arrivaient avec déjà des fractions d'éjection altérées en 2002-2006, 46% de FEVG euh, moyenne et qui maintenant ont vraiment des FEVG qui sont euh, dans, les, dans le mid-range avec euh, une FEVG pro moyenne proche de 50%. En termes de survie, ce euh, n'est pas très étonnant, hein, la survie elle est bien meilleure chez les patients qui sont diagnostiqués euh, sur, la, la dernière, euh, sur la dernière période que sur la première, avec, vous voyez, une augmentation euh, euh, très significative des taux de survie euh, au fur et à mesure que le, le, le, la, la connaissance de la maladie progresse, et c'est important de, euh, de, de se rendre compte de ça, alors c'est quelque chose qui est réparti dans l'ensemble des sous-groupes, hein, mais c'est important de se rendre compte que c'est un, une augmentation de la survie qui se fait alors même que, il y a finalement très peu de patients ou pas tellement de patients pour lesquels il va y avoir des traitements anti-amyloïdes spécifiques qui vont être mis en place. Et donc, vraiment, on est sur une augmentation de la survie qui se fait parce que les patients sont diagnostiqués plus tôt et peut-être éventuellement parce que les traitements de support sont mieux administrés, en sachant que sur ces analyses-là, en plus, ils censuraient les patients quand les patients rentraient dans un essai clinique. Donc, c'est vraiment des... Une, une idée de l'évolution naturelle de la maladie euh, sur, sur ces cohortes-là. Donc, euh, le Royaume-Uni, c'est un, un vrai modèle d'évolution naturelle de la maladie. en fait hein. euh, Je vous ai dit, ils ont euh, des, un accès aux, aux, aux thérapies qui sont modestes. Hein. Vous voyez, sur l'ensemble de leurs patients, il y en avait 94 qui étaient sous patisiran en 14 sous inotersène. Et euh, le nombre de patients sous tafamidis qui a accès à un, au tafa par un, un, un dispositif d'accès précoce, c'est seulement 17 malades. Et donc, en fait, l'essentiel le, euh, le, de la prise en charge thérapeutique, elle se fait actuellement euh, sur, le, euh, sur les essais cliniques et sur la, la dernière période, il y avait 45% des patients qui étaient inclus dans des essais cliniques. Et donc, euh, on se rend compte pourquoi... Euh, en France, on a un peu de mal à inclure, alors qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, ils incluent énormément. Petit un, parce qu'ils n'ont pas de plan B, et petit 2, parce que ben, chez nous, un bras placebo, ce n'est plus un bras qui est légitime, ce n'est plus un bras qui est éthique, alors que chez eux, eh ben, leur politique de remboursement fait que le, le bras placebo, c'est le bras chez, chez qui, dans lequel on tombe si jamais on ne rentre pas dans le, dans, le, dans le jeu des essais cliniques. Voilà donc euh, euh, les principaux résultats de cette étude euh, grosse augmentation des malades, essentiellement euh, sur les ATTR wild type une, euh, un vrai changement de paradigme sur la manière dont les patients sont euh, référés, beaucoup plus par les cardiologues beaucoup plus par euh, euh, des, euh, un système d'imagerie multimodalité. Les patients survivent plus longtemps, mais à mon avis, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont beaucoup mieux pris en charge, ni qu'ils vont vivre plus longtemps que les autres, mais simplement, c'est des patients qui sont diagnostiqués plus longtemps et donc qu'on va voir évoluer plus longtemps, ou que les collègues anglais vont voir évoluer plus longtemps. Et puis, j'en ai pas trop parlé, mais le, le, on ne peut pas tout dire. Euh, les patients qui ont euh, la mutation VAL122 restent, mais ça c'est des choses qui avaient déjà été décrites avant, euh, des patients qui ont des atteintes particulièrement sévères avec euh, un pronostic, euh, un, un pronostic euh, qui, est, euh, qui est plus sombre euh, que les patients qui sont atteints d'ATTR sauvage. Voilà, je vous remercie. Merci, Vincent. On ne va pas avoir beaucoup, beaucoup de temps. J'ai juste une micro-question. Qu'est-ce que tu penses que ça donnerait chez nous Parce que là, le système de santé que tu montres est différent. Les patients qu'on traite, nous, sont… Enfin, moi, je vois par rapport aux miens, ils sont plus âgés, avec plus de formes séniles. Euh... On s'attendrait à quoi, tu penses, sur une... si on avait la même chose chez nous enfin, En quoi la typologie de patient a impacté sur le suivi, tu penses Moi, je pense que… le, le... Il doit y avoir encore une, un, la, fa, la face immergée de l'iceberg que nous, on commence à voir arriver. Eux, mm. ils ne l'ont pas du tout. Mm. Eux, ils ne l'ont pas encore. Parce que euh, 76 ans euh, d'âge moyen pour une population qui est faite au 4 5e d'ATTR wild type, ce n'est ouais. pas, pas ce que nous, on voit de notre côté. Les patients, ouais. ils, ont, euh, ils ont une dizaine d'années de plus chez nous. Et donc, je pense qu'il y a... Y, y, ils ne ils, ils voient, voient pas la face immergée de l'iceberg. Très, très, ouais. très clairement, ils passent à côté, côté d'un truc, c'est un très beau résultat. Et puis voilà. Mais je pense déjà qu'il y a un gros biais, c'est-à-dire que n'arrive pas dans ce centre n'importe qui et que <coughs> nous, actuellement, on est sollicité <coughs> pour des patients qui sont, euh, qui sont bien au-delà de ça. Ouais, C'était un, un peu mon ressenti aussi, mais je vois qu'on partage le même point de vue. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là, il est 14 h Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, les intervenants, et puis vous qui avez écouté la Bibliose. Je vous donne rendez-vous, enfin, on vous donne rendez-vous collégialement pour la prochaine session qui aura lieu le jeudi 26 janvier 2023, bien sûr. À très bientôt, bonne fin de journée tout le monde. Au revoir. Bonne année à tous, au revoir. Au revoir, bon. bonne fin de journée.